Tout ce que vous avez appris jusqu'ici vous sera très utile pour donner envie à votre enfant de coopérer. Mais aujourd'hui, nous allons voir trois nouveaux trucs très efficaces pour susciter la coopération de votre enfant. Si vous ne les employez pas, vous vous privez de ressources géniales pour obtenir de votre enfant qu'il fasse ce que vous attendez de lui. Ce qui signifie que vous allez continuer à vous énerver dans le vide. En revanche, si vous employez ces trois nouveaux trucs, votre enfant sera plus enclin à faire ce que vous attendez de lui, ce qui signifie moins d'énervement et moins de frustration pour vous, et donc, encore une fois, plus de sérénité. Il s'agit, tout en restant respectueux et bienveillant, d'être le plus efficace possible dans votre communication avec votre enfant, afin d'obtenir de lui le comportement que vous souhaitez. Une première technique consiste à décrire objectivement le problème. Par exemple, si vous constatez que la chambre de votre enfant mérite d'être rangée, ne dites pas « ta chambre est encore en désordre, quand est-ce que tu vas te décider à la ranger ?» Dites plutôt « ou je vois des jouets tout éparpillés dans ta chambre ». Vous pouvez rajouter une information « si on marche dessus, on peut se faire mal aux pieds ou les casser ». Ainsi. Votre enfant peut de lui-même prendre conscience qu'il faudrait peut-être qu'il range sa chambre. Une deuxième astuce consiste à tout dire en un seul mot. Par exemple, les jouets. Ici, on ne donne pas d'ordre, on pointe seulement du doigt le problème. Enfin, la troisième astuce consiste à rédiger une note. Vous pourriez coller sur la porte de la chambre une feuille sur laquelle vous auriez écrit. Il y a des jouets partout, cette chambre doit être rangée, Signé Maman ». Si votre enfant ne sait pas lire, il vous demandera de lui lire la note. Et cela lui permettra de comprendre que vous tenez à ce que la chambre soit rangée. Ces trois astuces sont adaptables à toutes sortes de situations. Concernant la note, vous pouvez, selon comment vous le sentez, euh, faire preuve d'humour ou bien, euh, au contraire, euh, être complètement sérieux. Ainsi donc, vous avez le choix décrire objectivement le problème, le dire en un seul mot, rédiger une note. Voilà, vous pouvez maintenant télécharger et imprimer l'exercice le, PDF en cliquant sur le lien ci-dessous et faire l'exercice proposé. Moi, je vous retrouve dans le module 4, ne plus jamais punir votre enfant.